le titre, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de concours virtuel. L'année dernière avec Fanfan, on avait participé au tournoi Equifil Partage, et je vous avais partagé tout ça dans une vidéo qui récapitulait euh, toutes les vidéos qu'on avait postées. Cette année, pas d'Equifil Partage pour nous, par contre les ânes ont eu l'occasion de participer au concours virtuel de maniabilité. Je pense que pour la majeure partie d'entre vous, vous voyez très bien de quoi il s'agit, puisque le CVM, c'est un concours virtuel qui a été créé par Anne Victoire. Et comme toujours, dès qu'il y a un concours organisé par Anne Victoire, je suis juge <rire> Là, ça fait deux ans que je suis juge pour le CVM et par conséquent, euh, je ne peux pas euh, participer pour des raisons évidentes. Mais cette année, ça n'a pas empêché la team Dressan de, de participer quand même. D'une part, car mon amie Elise, que vous avez déjà vu dans une des dernières vidéos, qui était la cavalière attitrée d'Egon pour cet été, euh, s'est inscrite avec les deux ânes, Egon Monté et fanfan à pied. Mais il y a également ma maman qui s'est inscrite avec l'enfant en lo 1 à pied, qui a voulu participer. Je crois que depuis que j'ai les ânes, c'était vraiment la toute première fois qu'elle travaillait avec lui. Et euh, c'était franchement une chouette opportunité, j'étais vraiment trop contente euh, qu'elle ait envie de participer. Et donc, sans plus attendre, laissez-moi vous présenter euh, leur parcours en lo 1 à pied. Je vous retrouve donc en voix off pour commenter ce premier parcours. Et avant même de démarrer, ils gagnent déjà 2 points de bonus élégance grâce à leur tenue assortie, ainsi que 2 points bonus pour commencer en liberté et filmer la mise du licol dans le calme. D'ailleurs, on peut dire merci à Wukilpen qui a bien aidé pour ça Les voilà enfin prêts à partir sur le parcours organisé par Supermom, en commençant par le vertical qu'ils franchissent sans difficulté, puis l'exercice de maniabilité où ils perdent malheureusement quelques points à cause de la rupture d'allure avant la dernière porte. Le passage étroit est une formalité, même si vous savez comme Fanfan a du mal avec les exercices à distance, on leur dit même qu'ils sont prêts à passer en LO2 l'année prochaine. Arrive ensuite l'arrêt dans le cerceau, et là ça se complique. Fanfan a du mal à comprendre ce qu'il doit faire, ça manque de fluidité, mais finalement les 5 secondes sont là, l'immobilité est parfaite, alors il gagne là aussi le maximum des points. Il part ensuite sur le dispositif de la bâche, sur laquelle il fallait faire un demi-tour, et même si c'est juste, ça passe Aucun pied ne sort. Arrive maintenant l'exercice préféré de Fanfan, le reculer. Il n'était pas obligatoire de le faire par aspiration, mais c'est comme ça qu'il le fait le mieux. Et on leur dit d'ailleurs que c'est un des plus jolis reculés de leur catégorie. Et pour finir, ils abordent leur dernier obstacle, le croisillon, qu'ils franchissent également sans problème. Ils obtiennent donc l'excellente note de 69 sur 70, avec un chrono d'une minute et 15 secondes. C'était donc vraiment un excellent parcours, euh, surtout en prenant en compte le fait que bah, voilà, ma maman elle débute tout juste dans le travail à pied avec euh, Fanfan. C'était leur deuxième séance donc euh, voilà c'était vraiment du tout frais. On sent quand même que malgré tout euh, Fanfan et elle ils se connaissent bien, euh, Fanfan a confiance en elle et il était euh, plus qu'enthousiastes de jouer avec elle, de participer avec elle. Et leur travail a été bien récompensé puisqu'ils arrivent tous les deux dans le top 10. Ils sont euh, sixième du classement euh, total de la LO1 à pied, euh, qui était la catégorie qui comptait le plus de participants, donc euh, je suis vraiment super fière d'eux. On passe ensuite au premier parcours d'Elise, qui était son parcours monté en LO1 en selle avec Egon. Ce parcours, c'était un peu l'objectif qu'on avait durant nos séances d'entraînement pour la remise en selle gones. C'était dans cette optique-là et avec les exercices en tête qu'on s'est entraînés, qu'on a travaillé. Et je vous laisse voir ce que ça a donné. Comme vous pouvez le remarquer, je suis présente à côté des gones et je le resterai tout au long du parcours car c'était trop compliqué pour lui de travailler sans moi et qui plus est, monter. Ils commencent par gagner 2 points de bonus élégance avec leur superbe tenue de concours ainsi que 2 points de bonus sans mort. Egon n'étant pas à l'aise avec les obstacles, on s'est contenté de les matérialiser avec des barres au sol mais il ne gagne pas de points dessus. On enchaîne avec l'arrêt dans le cerceau qui lui est juste parfait. C'est clairement l'exercice qu'on a le plus travaillé en selle et ça a porté ses fruits. On repart maintenant vers le prochain dispositif qui était le passage 3. Propre, fluide et dans le calme, mais il ne gagne que 5 points car Elise tenait ses rênes à deux mains. Arrive maintenant le reculé, et là je suis juste trop fière. Mes codes à pied sont légers, je ne le touche pas avec le stick, et on a quand même un joli reculé bien franc. A partir de là, je sens qu'Egon est avec nous, je décide de le lâcher et de simplement les accompagner on aborde le deuxième sautant, lui aussi juste matérialisé avec des barres au sol, puis on enchaîne avec le demi-tour sur la bâche, où Elise m'a dit qu'elle le sentait vraiment à l'écoute de ses demandes à elle. Pas facile pour un si grand âne, mais ils réussissent quand même à faire un demi-tour parfait. Et pour finir en beauté, le dispositif des trois portes sur lequel ils s'étaient entraînés lors de leur dernière séance, ils font ça comme des pros, et même s'ils n'ont pas le maximum des points à cause de l'allure, ça reste un exercice très propre et bien réalisé. Et c'est déjà la fin du parcours, qu'il valide avec la note de 44 sur 70 et un chrono d'un peu plus d'une minute et 31 secondes. Je suis vraiment super fière d'eux, super fière de mon petit âne qui a euh, vaillamment franchi tous les obstacles, qui s'est même euh, vraiment amusé. J'avais vraiment baissé mes attentes au plus bas par rapport à lui parce que bon, je sentais que ça allait quand même être compliqué, surtout par rapport au fait euh, d'être monté par quelqu'un d'autre que moi, de devoir écouter quelqu'un d'autre que moi, ça c'est toujours un peu compliqué chez les ânes. Et malgré tout, je suis vraiment fière, ben, j'ai pu le lâcher sur une moitié du parcours, il était vraiment à l'écoute. Malheureusement, ma présence tout du long du parcours fait que euh, Egon et Elise passant hors concours et ne font pas partie du classement mais je n'en suis pas euh, moins euh, fière d'eux et contente de ce que Egon a pu euh, fournir comme travail ce jour-là et toutes les séances qui ont précédé Elise, es-tu prête Je veux ton flot de ouais, paris il est trop beau ouais, franchement on est trop beau n'est-il hein. pas Marvelous Marvelous, Attends. moi je voulais le mettre ici oh, il est trop Egon. beau notre flot Egon Egon et si tu mets les oreilles en avant on est encore plus beau ça fait pitié pardon Tu mets ça dans la vidéo Et enfin euh, le même jour Elise a également filmé son passage en LO2 à pied avec Fanfan ça ça s'est fait un peu au dernier moment elle s'était inscrite avec lui au cas où pour s'amuser et ils ne se sont pas du tout du tout entraînés euh, pendant les deux mois de préparation on était vraiment sur du euh, « ça passe ou ça casse ». Et ça partait d'ailleurs pas forcément euh, très bien euh, lorsqu'ils ont commencé. donc euh, bon, On s'est dit qu'on allait voir, que si Fanfan avait l'air motivé et content, on allait en profiter et filmer son passage. Et que si ça marchait pas, tant pis. Et je vous laisse observer le résultat final. Vous avez l'habitude maintenant il commence par valider les points du bonus élégance, ainsi que celui de la mise du licol. C'est encore une formalité pour Fanfan, il est loin le temps de notre premier tuto. Et les voilà ensuite partis sur le même parcours qu'Egon, qui commence donc avec le croisillon. Un vrai cette fois-ci, pour enchaîner avec l'arrêt dans le cerceau qui devait impérativement se faire du trop. Ils ont fait ça comme des chefs, et si Fanfan a du mal à redémarrer, Élise réagit tout de suite avec le bon code pour repartir sur le passage étroit. Malheureusement, il y a un gros manque d'impulsion, Fanfan ne prend pas le trop comme il aurait dû et il ne valide donc pas ce dispositif. Ils enchaînent ensuite avec le reculé, qu'Élise demande également par aspiration, et en LO2, il fallait que l'âne recule sur 2 mètres pour pouvoir avoir le maximum des points. Encore une fois, on peut constater que c'est l'exercice favori de FanFan, il est littéralement capable de traverser l'intégralité du pré en reculant. C'est donc un exercice qu'ils réussissent haut la main avec le maximum des points. A nouveau, démarrage un peu compliqué, mais Elise gère très bien. Et FanFan change vite d'avis en comprenant que le prochain obstacle n'est autre que le vertical où ils obtiennent également 10 points. Vient ensuite la bâche, sur laquelle ils devaient cette fois faire un tour complet. On leur compte un pied sorti, ce qui leur fait perdre quelques points. Puis ils s'engagent finalement sur les trois portes que Fanfan franchit au trop, ce qui leur fait donc 7 points. Et voilà pour ce parcours qu'ils réalisent en 1 minute 17 avec le score de 48 sur 70. Vous vous en doutez, là aussi je suis vraiment super fière d'eux, euh, super contente euh, qu'ils aient réussi à se trouver, à s'adapter euh, aussi facilement. Pourtant on sait que Fanfan c'est pas forcément le plus coopératif euh, quand il n'a pas envie, quand le feeling passe pas avec la personne. Et je trouve qu'Elise a vraiment euh, réussi à prendre le pli euh, rapidement, à trouver les boutons et à faire en sorte d'avoir un parcours vraiment chouette. Avec cette vidéo, ils sont dixièmes de leur catégorie, ce qui est euh, vraiment pas mal quand on sait euh, le manque d'entraînement qu'ils ont eu, que ça s'est vraiment fait sur l'instant, euh, sans aucune préparation, donc euh, vraiment bravo à eux Et voilà, j'espère euh, que ce format vous a plu, que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Si vous aussi vous avez participé au CVM, euh, dites-moi en commentaire euh, en quelle catégorie vous étiez. En tout cas, moi, euh, je vous fais tout plein de gros bisous et à bientôt pour une prochaine vidéo